Je vous propose dans cette séquence deux exercices. Un premier allongé sur le dos qui va solliciter essentiellement les muscles situés dans la chaîne postérieure des jambes, ischio jambiers et mollets. Et puis bien évidemment dans les exercices de technique douce, on a bien sûr l'ensemble du corps qui travaille. Donc on aura de toute façon une sollicitation des muscles également euh, du haut du, du corps. Je vous propose de commencer donc par descendre, lentement dans le sol, essayez... Retirez élastiques et barrette qui peuvent gêner et puis détendez-vous, lâchez vos épaules, lâchez vos omoplates, ramenez vos deux pieds vers vos fessiers en essayant de respecter la largeur de vos hanches au niveau de l'ancrage de vos pieds et la position de vos genoux. Puis laissez maintenant dans un premier temps le genou se rapprocher de la poitrine, la cuisse de vos côtes sur une grande expiration. Gardez bien le bassin dans le sol et lors de la prochaine expiration, projetez votre talon vers le plafond. Essayez d'expirer. On essaye d'allonger le plus possible cette jambe en essayant de garder la dynamique cheville et orteil vers haut du nez. Puis allongez la cheville et les orteils. Descendez lentement sur une grande expiration en essayant simultanément de rentrer le ventre, d'allonger la taille et étirer la nuque. Puis projetez votre talon le plus loin possible, ramenez votre jambe tendue vers vous dans un premier temps. Fléchissez en essayant de ramener genou, poitrine, tibia dans le plan vertical et je redescends lentement le pied dans la position de départ. Même chose avec jambe gauche. Expiration, cuisse contre côte. Inspirez dans l'immobilité. Sur l'expiration à suivre, projetez votre talon, vos orteils vers le bout du nez. Le tibia dans un plan vertical, puis j'essaye d'allonger le plus possible sur une grande expiration. Maintenez bien le bassin dans le sol. Étirez votre cheville et vos orteils et descendez en essayant de dessiner le plus grand quart de cercle possible. Tout en étirant à la taille la nuque. Étirez votre talon. Et ramenez votre jambe. Fléchissez. Et ramenez. On essaye d'enchaîner par la montée en pont. Les deux bras, ramenez le long du corps. Inspiration. Sur l'expiration, contractez le périnée. Descendez les lombaires dans le sol. Enroulez le bassin. Toujours sur la même expiration. prolonger jusqu'à trouver un appui au niveau homoplate épaule. Inspire tout en allongeant la nuque. Essayez de glisser la tête le plus loin possible des épaules. Et on redescend sur une nouvelle expiration. En essayant de ramener les vertèbres les unes après les autres. Essayez vraiment de maintenir ici. L'idée du bassin qui vient de se déposer dans le sol en tout dernier. Vous pouvez refaire cet exercice, bien sûr, plusieurs fois. On va maintenant passer sur le côté en essayant de rouler, en essayant de remonter. Et je vous propose ici de terminer par une ouverture des deux jambes. On étire ici les adducteurs qui sont situés donc à l'intérieur des cuisses ainsi que les muscles obliques. On enchaîne avec... Une translation, attrapez les orteils si vous le pouvez. Projetez le bras le plus loin possible. On garde bien la fesse opposée dans le sol. On étire, on prolonge le plus possible le buste face au sol. Expiration, on descend le coude si on peut, assez près du sol. On laisse la main droite, gauche pour moi, glisser le plus possible derrière la fesse. Étirez la colonne vertébrale, gardez la dynamique de votre cheville et revenez en déposant le plus possible le coude vers l'intérieur de votre jambe. Ouvrez le bras vers l'extérieur, vers l'arrière. Revenez, projetez vos deux paumes de main l'une contre l'autre et laissez glisser devant. Relâchez bien le poids et revenez Même chose de l'autre côté, les bras vers le dos très dynamique. Attrape les orteils si tu peux, sinon Bien sûr, le tibia. Et en gardant la fesse ancrée dans le sol, projeter le plus possible le buste face au parquet. Expirez, gardez la cheville dynamique. Laissez la main glisser derrière, étirez en opposition et trouvez un grand étirement. Projetez la main, le coude, ouverture costale. Expiration, suivez votre main avec le regard et revenez. Déployez vos deux bras. Glissez loin devant, abandonnez le poids et dites. Voilà deux petites idées d'étirement. Vous pouvez bien sûr les faire plus lentement, les reproduire plusieurs fois. On se retrouve pour d'autres propositions.